aujourd'hui je vais voir une vidéo sur ma construction on va vous on va mettre plusieurs amis en mesure de ma alors je vous montre ma construction alors nous avons le petit Steve, l'inderman je vais vous expliquer, ici c'est la prison les amis, ont été condamnés pour avoir condamné euh, brûlé un personnage. Ouais, bon, de toute façon, il va pas bon. Regarde, il a été complètement brûlé. Ici, j'ai fait un portail. Alors, le portail, je l'ai fait simplement juste avec ben, le. De Et nous avons un personnage que je ne connais pas. Hein. Alors si vous voulez voir son coffre pour la voir, vous rare, Alors rose me musique, que ça de pas du tout. de yeah. musique, yeah. Et c'est le Et... corps. Pas du tout, il oui, nous Allez, ça. Et je vais vous chanter une chanson là. Pas contrôle. C'est bien ma chaîne. Vie Si tu me rends le dans les yeux. Dans les yeux. Regarde, voilà les gens, c'est plein plein Dieu. Plus qu'un dieu. Contrôler ta vie, ce serait ce qu'il veut. Et se nourrit du bien pour nous. Mais oui, oui, oui héros Braille, oh, Je vais vous faire une et une autre. Bon, le début que j'ai fait, il n'est pas trop bon. <rire> Bien sûr, j'ai transformé ma voix. Hein. Avec nous et pas pour tout casser. Arrêtez ah, bah, bah, arrêter de rester. Laisse-moi tout casser, casser, casser eh, eh, eh, eh, j'arrive pas à dire. Toi casser, casser, un coup de t. Eh, eh, eh. Parce qu'en fait j'essaie d'accélérer le temps, mais je me suis pas rendu compte que personne va ressortir.